– Salut !– Ta partenaire se prépare déjà. Elle est avec la capitaine. Elles sont dehors. Tu en es sûr Oui. Les nuages se déplaçaient dans la même direction que les Légiana. Et le vent soufflait vers le nord-ouest ce jour-là, donc. Hey Alors, prêt Comme la bannière de la cinquième. La chance est de notre côté. Ah oui J'ai vraiment hâte d'y être. de nouveau J'ai du mal à voir dans ce brouillard. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Continuons à chercher. Entendu. Eh. Hey. Des légionnaires, hein Et est-ce qu'on sait où ils vont Apparemment, certains parlent d'une île. Ah bon Une nouvelle aventure, hein ah. Regardez. Une île Les courants deviennent plus violents. Accroche-toi bien. Oui. Oh. Oh. Oh. Partenaire Je vais bien. Regarde plutôt là. Une île Attendez. Ce n'est pas une île. C'est vrai. C'est gigantesque. C'est trop dangereux. On ne peut pas continuer. Mais on y est presque. On doit se regrouper. Vous deux, à l'intérieur. Allons-y. Je te suis. Oh, wow. Regarde un peu toute cette neige, et... il gèle On peut pas rester dehors par ce froid Installons vite le camp avant de finir en glaçant On en profitera pour enfiler des vêtements plus chauds. Le commandant nous a fourni de quoi résister au froid. Mais j'ai encore froid. Ça rigole pas ici. Bon, on va essayer de trouver un endroit où le dirigeable pourra se poser. Le terrain est glissant. Et fais attention ah Et tu mets les pieds. Avec ces piments, on peut préparer une boisson chaude pour résister au froid. J'ai l'impression qu'il y a un passage un peu plus loin.